The bath to the Et bonjour à tous les amis c'est Enzo, aujourd'hui on se retrouve sur Sonic 2 Heroes. Est-ce que vous connaissez le jeu Heroes euh, Oui, sûrement, et bah c'est ben, exactement pareil dans Sonic 2. Ouais, il y a un gars qui a fait ça. Il a fait ça comme ça avec euh. Sonic 2, voilà. Là, comme ça on a trois personnages d'amis. Voilà comme ça, après. pas d'animal. De... niveau la première fois c'est le coup Alors l'impressionné Mais ta gueule oh. Ah Alors, le a plus du jeu ou 3 En fait si à fixer une croix. Ah c'est bon Ah oui, même si moi, je perds les pieds, les pieds ils ne pas leurs pieds, euh, les pieds pas vraiment, ils peuvent survivre en Ah oui, ils attirent aussi des ouais, les anneaux aussi. Ouais, même deux pieds, ils peuvent utiliser les pieds. donner un coup de poing, c'est magnifique. Ah j'ai un coup de nu, trop bien. Si j'ai guéon, je peux revenir là. Et donc de personnage. Enfin, Ouais Sonic dis... euh... ouais, est parti dans le sens Et comme dans Sonic... Comme dans Sonic CD. Oui bah oui je, c là, je peux prendre, avec aide je peux porter les trois caprices à... Comme dans Sonic qui rose Comme un un Sony qui dépasse leurs nuques. Bonjour. Quoi Pourquoi je ouais. ouais. suis passé en bas et ils sont en haut Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ils ah oui peuvent ramasser des anneaux alors que je ne les en fait. Bon pas grave Je suis pas Le uh -oh. Wow on est niveau guys E Oh, c'est un bug, Bon, c'est oh, pas il oh, est, un... oh, est... Oh. Mais non, mais je peux plus voler, porte de con. c'est I'm go to What? What? You get. I'm oh, oh, oh. Enfin, parce que eu... Donc, arrive... voilà, fin, connu... Ah c'est là, je suis mort Ah c'est bon, je suis mort c'est je suis mort c'est bon, de Je te... envie de te tuer On est dans l'eau et on a bouché d'eau. Ah, je sais pas si vous, à euh, vous voyez quand même. Anthony plus de toi! Ouais, bah ça le si il va plus vite que Sony Sony, tiens, là, il a pas c'est top Ah en non, non, non, non, non, non, non, en fait Sony, J'ai survécu yeah. Oh j'ai survécu Il est fait... mort oh, tout le temps Il n'y a rien de serré Je reviens du sol, je reçois ça En fait j'ai fait les sous-mourir en fait C'est pas vrai <rire> Je m'en fous avec donc... lui donc on va donc on va s'arrêter là la musique en arrière merci à tous à regarder cette vidéo de...